Aujourd'hui nous allons faire le toit de la ruche varée, un toit de ventilation. Pour faire ce toit avec ces éléments dont la moustiquaire, nous allons avoir besoin d'une agrafeuse, de la moustiquaire, des outils habituels comme dans les autres vidéos mais va s'ajouter une scie cloche pour faire les trous de ventilation. On aura besoin aussi de la baguette de bois que l'on a faite la dernière fois et on va réutiliser ce morceau de tôle qui va nous servir à faire ce toit. Première étape, on va faire la moustiquaire qui fera 50 par 50, on va le découper dans le rouleau de moustiquaire et on va découper cette moustiquaire qui ira sur le toit en fait, c'est la première partie du toit, c'est la moustiquaire. Pour plus de facilité, je vous conseille de mettre des punaises aux quatre coins pour éviter que celle-ci ne glisse lors des premières manipulations. Ici, nous sommes sur le module du coussin isolant. Sur cette partie, c'est celle qui ira juste après la moustiquaire qui viendra se positionner au-dessus. Les dimensions. On fixera les tasseaux en décalé pour que celui-ci puisse venir s'emboîter sur la ruche. Et il n'y a plus qu'à assembler le tout. Et voici une petite astuce pour fixer vos tasseaux en décalé avec des barrettes. Ici je vais utiliser de la moustiquaire que je vais découper à la bonne dimension, le but étant que lorsque je vais introduire mon coussin isolant, celui-ci ne touche pas la moustiquaire du dessous, afin que si jamais les abeilles souhaitent propoliser, elles ne puissent pas propoliser l'étage du dessus qui lui peut être enlevé. Pour fixer la moustiquaire au module, vous pouvez utiliser une agrafe style agrafeuse murale. Et ici, on voit bien la fixation de la moustiquaire qui est fixée légèrement en décalé par rapport au module. Notre élément est fini. On pourra ensuite introduire paille et feuilles sèches pour faire notre coussin isolant. On passe maintenant à l'étape supérieure avec le module de ventilation qui va accueillir le toit. Et on a toujours nos petits tasseaux qui vont être fixés en décalé. Et avec notre cycloche, on va pouvoir faire les trous ici, ici, ici et là de 60 mm de diamètre. Si vous ne pouvez pas les faire les trous avec la cycloche, vous pouvez toujours percer un trou et faire vos trous avec une scie sauteuse. À présent, je vais pouvoir mettre cette moustiquaire métallique à l'intérieur, au niveau des trous. Pour empêcher que des insectes puissent rentrer. Si vous n'avez pas ce genre de moustiquaire, vous pouvez aussi utiliser un grillage très fin que vous pouvez superposer. Et on passe à notre dernier élément, la tôle galva. On va poser notre dernier élément sur la tôle et on va la marquer intérieur, extérieur. Ce qui va nous faire des repères pour pouvoir la fixer. Nos repères faits, on va pouvoir percer pour visser à chaque angle. je vais pouvoir utiliser les repères faits précédemment pour pouvoir me réaligner sur l'élément de ventilation Ici, j'utilise une rustine pour éviter que l'eau ne puisse s'infiltrer par la vis. Mais le mieux reste ce modèle rondelle joint. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Avec Bibi Organique, on est complètement varés. À dans d'autres soleils.